C'était <rire> une coccinelle à turbopropulseur bionique. <rire> <Bzz>. <rire> non. Ok les amis, on se retrouve dans la classe du rabat on y va.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 Donc vous mettez avec votre partenaire. Je vous donne une feuille, une liste de pointage et un marqueur. Je vais le remettre en place. Il y a plein de petits trous. C'est peut être les insectes qui ont fait les trous. Alors, est ce que tu arrives à compter le nombre de pattes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour Des millions de Est-ce que vous avez vu un papillon ah. Oui. Quelle couleur était-il, ce papillon que tu as vu C'était blanc. Blanc. On n'a pas vraiment vu le papillon. Qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que vous pouvez vu... nous raconter Un araignée de l'eau. Ça peut marcher sur l'eau.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 J'aime Se passer si on mélange mon rouge avec mon jaune? Ça se transforme oh! Oh! en oh! orange. Orange comme. Ah! Hmm. Oh! Comme une orange! Ah, oh, ben oui! Ben oui! On joue encore? Que va-t-il se passer si on mélange. Oh! Mon bleu avec. Violet comme... Euh, violet comme... Oh! Une prune! Oh oui, une prune! On, on joue, joue encore? encore? <rire> que va-t-il se passer si on mélange mon bleu... Oh! Avec... <rire> avec... <rire> avec... Oh! mon jaune! Oh oui. Ça, Ça se transforme! transforme vert comme des petits raisins délicieux oh, délicieux mm -mm. et si on mélange de tout ça fait quoi je sais pas on essaie parfait ça se transforme en mm -hmm. oh, oh, noir noir, <rire> noir comme mm -hmm. Mm -hmm. noir comme bonne nuit oh. euh, euh, José euh, euh, yo José Ici. Euh, Josée, <rire> s'il te plaît. Ici, Lexi. Très drôle, Josée. Oh, Lexi. Non, le pas! passe. Oh, oh Lexi. Josée, on rallume les lumières, s'il te plaît. J'ai des couleurs. <rire> la terminette de la journée. Un poux et une fourmi font la course. Lequel va arriver en premier? Je répète. Un poux et une fourmi font la course. Lequel va arriver en premier? Ah, la fourmi, tu dis? Ben non, c'est le poux. Car le poux est toujours en tête. Hein? En tête? En tête? <rire>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 Savais-tu que nos yeux ne voient que trois couleurs? Étonnant, mais vrai! Pour faire simple, la rétine qui se trouve dans nos yeux ne perçoit que le bleu, le rouge et le vert. Ces informations sont donc envoyées au cerveau et c'est lui qui les combine et les analyse. C'est donc grâce à notre cerveau que l'on perçoit toutes les couleurs et leurs nuances. Le savais-tu? La-t-il sait? Tutu. Oh. Hey! Tutu rime avec jus. Oh. Jus? Tutu. <rire> Ça, Ça rime! rime. Ah. Mm. Il était un petit homme Qui avait une drôle de maison Qui avait une drôle de maison Sa maison est en carton Pirouette, cacahuète Sa maison est en carton Les escaliers sont en papier Les escaliers sont en papier Si vous voulez y monter Pirouette, cacahuète Si vous voulez y monter Vous vous casserez du nez, vous vous casserez le bout du nez. Le facteur y est monté, pirouette, cacahuète. Le facteur y est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le Je suis venue écouter mon amie Ariane jouer du violon. <rire> Ariane joue des notes très doucement. La nature se réveille. D'autres gens jamais pareil. Se transpantent, quelle merveille! Inili-bag, fil-dromato. <métitôt> Dehors, il fait enfin très beau. Je t'aime C'est un... Papillon. papillon. Non Une verre avec un manteau d'hiver. Oui C'est ça okay, les amis, Charlie, c'est le temps de nous retrouver dans la classe du ravin. Venez vous asseoir. Prenez place. Trouvez une place. Voilà. Il y en a un qui peut se mettre là aussi. Qui peut se mettre là. Alors, ce matin, on va maintenant aller gratter la terre. On peut soulever les souches. L'idée c'est d'aller chercher des petites bêtes là où elles sont. Alors je vais vous donner par groupe un outil. Si tu n'as pas de cuillère, tu peux toujours prendre un bâton, c'est pas un problème. Et puis tu vas creuser. Et puis quand tu vois des petites bêtes, tu regardes avec la loupe. Oh, super, ça c'est une bonne idée. Oh, regarde ce que tu as trouvé ici, ça c'est génial. Regarde bien, ne bouge pas, et tu vas regarder ce qui va se passer. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Oh, wow! Oh. wow. Huh? As-tu regardé, toi? Oui. On um, Oui. Tu ouais. sais, on sait une personne qui vraiment sait les animaux. Et c'est toi. Ah, mais j'ai pas toutes les réponses, tu sais. Vous allez les remettre tout près de là où vous les avez trouvés et puis on va remonter. Au revoir, les insectes! Au revoir, Charlie! Au revoir, Charlie! J'adore cette activité. On a trouvé beaucoup d'insectes différents. Mmh. Toi aussi, tu peux explorer la nature. J'aime ça, les petits insectes. <rire>